Force de filmer, moi j'en oublie ma femme. Elle a d'installer dans une terrasse de café, vous allez voir. Ah là, voilà. Alors, on se fait là. Pour aller au café. aller parfait tranquille. Tu descends ou quoi Ici, c'est tranquille, tranquille. Il y a un petit manège sympa ici, c'est super, c'est Metz à toute la nature la campagne c'est pas le bitume ici c'est super voilà Et voilà, on va aller voir euh, la plage. On se dirige euh, vers le pont sur la plage. Voilà, on va peut-être aller voir un petit coup de plus là-bas. Après on va aller euh, du côté de la plage pour hein. bon, faire un petit peu ici, si c'est Valras, pas de Valras, hein. enfin pas tout à fait Valras mais il y a ces beaux Mon pote le pirate. Salut mon pote le pirate. Ah celui-là. C'est pareil. Ça c'est du pirate. Ici, ils font des. Alors c'est une grande allée Où il y a de, plein de restaurants ici Il y a le port à côté là. Et Voilà, C'est très sympa Des restaurants, des bateaux faire le plus c'est faire de la musique et tu oh, y oh il y a mon deuxième pote regarde ça alors comment ça va Des bourges en tout cas, C'est une belle ville. Ah, C'est une belle ville. Vincent. De ville. Belle. Belle. Elle est belle. Elle est belle, cette ville. Ah, comment Quand même. <rire>